Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues je vous fais cette vidéo aujourd'hui encore en Thaïlande avec ce paysage magnifique, je ne peux pas m'empêcher de vous faire des vidéos ici et donc aujourd'hui on va parler de quoi On va parler d'une technique qui va vous permettre vraiment de débloquer votre oral, si vous avez du mal, si vous avez des mots et que vous avez du mal à faire des phrases ou que vous n'osez pas parler, que vous êtes bloqué à l'oral et bien cette technique va vraiment vous aider à, à faire le switch, c'est vraiment très facile à mettre en place. Je vous en parle juste après le jingle. Alors, juste avant de vous parler de cette technique qui est vraiment géniale, que j'aurais vraiment voulu connaître euh, quand j'ai démarré l'apprentissage des langues, quand j'ai démarré avec l'anglais et que je galérais euh, à parler, que je n'osais pas parler, euh, je vous rappelle que vous pouvez télécharger euh, gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de la vidéo, ici ou ici, euh, qui vous permettra justement de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues. Donc cette technique elle va vous aider si aujourd'hui euh, vous n'arrivez pas à parler anglais, espagnol ou une autre langue avec fluidité, que ça bloque que euh, quand vous démarrez une phrase et eh bien vous vous arrêtez parce que vous n'arrivez pas à trouver vos mots. Eh bien, cette technique, cette technique, elle s'appelle la technique de l'interlangue. Alors, qu'est-ce que c'est l'interlangue En fait, c'est une phase intermédiaire dans l'apprentissage des langues qui va justement vous permettre de combler ce, ce vide d'entre-deux, entre, deux, entre le, le apprendre la théorie et vraiment parler avec fluidité. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement Concrètement, l'interlangue, c'est le fait d'utiliser deux langues à la fois. Alors... Si vous ne parlez pas d'autres langues, rassurez-vous, je vous parle de, la langue, de votre langue maternelle, la langue native que vous connaissez déjà. Donc l'idée c'est que, par exemple, on va prendre l'exemple euh, en anglais, si euh, vous, euh, vous, par exemple, vous faites une phrase et vous dites euh, à quelqu'un « Can you please give me... Mm ?» -mm, et euh, vous, ne, vous ne connaissez pas le mot « plat », vous ne savez pas dire euh, « plat » en anglais, et eh bien vous allez le remplacer par le mot en français. « Donc Can you please give me this euh, plat ?» Euh, comme ça, ça, le fait de, de, de remplacer le mot qui manque en anglais et dans la langue que vous connaissez déjà, vous le savez, et eh bien ça va permettre de ne pas casser cette fluidité en fait, et de ne pas casser surtout votre confiance en vous. Parce que c'est bien ça le problème, quand on veut parler une langue, c'est qu'à chaque fois il nous manque des mots, ça casse la fluidité, ça coupe la connexion, ça coupe la, la conversation, et du coup ça rompt aussi la confiance qu'on a en soi, en se disant « Ah mais je suis nul, ce mot il est très simple, je ne le connais pas, ou alors je le connais mais je, je n'arrive pas à m'en souvenir ». Et en fait le fait de faire ça, euh, ça va euh, mettre en évidence les mots qui vous manquent. Donc... Euh, vous allez après euh, dans une deuxième étape, évidemment aller chercher le mot euh, en anglais donc vous allez aller le traduire, le chercher vous dire ah ok, voilà, ça je le mets sur mon calepin je le note, c'est un des mots euh, que je dois réviser, ou alors vous pouvez aussi l'ajouter dans, dans Moza Lingua, l'application euh, euh, que je vous recommande tout le temps pour euh, mémoriser du vocabulaire vous l'ajoutez vous à vos cartes et comme ça il vous le montrera au fur et à mesure vous pourrez réviser ce mot euh, sans vous en rendre compte et donc la prochaine fois que euh, vous aurez besoin de ce mot, et eh bien bien vous le connaîtrez. Donc l'idée c'est de faire ça un maximum. Alors oui évidemment si vous parlez qu'un natif euh, et qui ne parle pas un natif en anglais et qui ne parle pas le français, eh bien ça va être compliqué de, de communiquer. Certes, on est d'accord. Mais si vous faites ça dans votre pratique de tous les jours, comme je vous le recommande, de pratiquer votre oral, même si vous le pratiquez seul à la maison, vous imaginez que vous parlez à quelqu'un, eh bien... Euh, ça va vous permettre de, euh, bah d'améliorer de, voilà, de euh, votre anglais, d'avoir plus de mots de vocabulaire et de ne pas couper cette fluidité. Et si vous faites ça avec quelqu'un qui est natif anglais mais qui parle français, eh bien euh, c'est même encore mieux parce que ça va vous permettre de, euh, de mettre en place cette interlangue pour éviter de casser la fluidité dans, euh, dans la langue. Vous, vous pouvez bien sûr faire ça en espagnol, en portugais ou dans n'importe quelle autre langue. Et franchement, si j'avais connu cette technique avant, euh, eh bien, j'aurais vraiment, vraiment mis en application dès le départ et je pense que ça va vraiment vous, vous aider dans votre apprentissage. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous connaissiez, euh, juste en dessous, si vous connaissiez déjà cette, cette technique de l'interlangue et si vous êtes prêt à le tester. Moi, en tout cas, je vais le mettre en application euh, dans l'apprentissage de mes prochaines langues parce que même si euh, je parle plusieurs langues et bien à chaque fois la méthode reste la même et euh, plus on, on... plus on apprend de langue évidemment plus c'est facile mais j'aime pas ce mot facile en fait parce que c'est pas que c'est facile c'est juste qu'on sait comment apprendre mais euh, la méthode reste la même et il faut quand même reprendre tout depuis le départ et euh, ces petites techniques justement permettent d'apprendre plus facilement et avec plus de fluidité donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo ici en Thaïlande, que vous avez apprécié les paysages que je vous ai présentés tout au long de cette vidéo, euh, n'hésitez pas à la liker à la partager s'il vous plaît aidez moi à faire que cette chaîne soit encore plus visible parce que ça m'aide à aider encore plus de personnes, à impacter plus de personnes donc, si c'est le cas et que vous partagez, que vous likez cette vidéo, et eh bien ça m'aide à, euh, à remonter sur YouTube et donc à impacter plus de personnes. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!